Salut, je suis le Marathon de Genève. Allez, viens, on va découvrir le stand de l'école supérieure de Podologue. Plus de 42 km à martyriser ses pieds, ça laisse des traces. Et est-ce que tu sais que tu effectues 7500 pas par jour, soit environ plus de 2000 km par an Et t'es pas d'accord que quand nos pieds vont bien c'est tout notre corps et notre équilibre qui va beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, le pied à l'école supérieure de podologue... C'est une vraie passion. On se prend un selfie C'est parti C'est parti Pour toi qui es en train de te faire soigner les pieds, podologue, qu'est-ce que c'est bon, c'est un peu les dentistes du pied, c'est faire des soins sur des pieds soulager de la personne et puis que ce soit au niveau du sport, justement des ongles incarnés ou euh, d'autres douleurs. Et comment est-ce que vous, vous envisagez votre, votre avenir, votre futur j'envisage plutôt en cabinet euh, seul. Et c'est surtout ça le mot clé, c'est l'indépendance, c'est vraiment ça. Indépendance et contact humain. Exactement. Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans ce métier On travaille de la silicone, on travaille au niveau des ongles, on travaille le soin, on fait des semelles. Moi c'est ça qui me plaît. C'est pas, on fera pas la même chose toute notre vie en fait. On a analysé ma marche. Maintenant on analyse ma course. Ça permet de voir l'orientation de ton pied, comment. C'est surtout pour les sportifs qu'on fait ça. J'ai ma spell. Tu prête à le faire. Oui, bien sûr que je me sens prête à le faire. La semelle qui a pris la forme de ton pied, voilà le résultat. Ce qui est intéressant avec cette formation, c'est qu'on est en lien direct avec le monde professionnel, comme ici au HUG. Allez, maintenant, on va rejoindre nos étudiants au service de podologie. Toi, qui es en troisième année, t'as pas peur de soigner de vrais patients Non. Non, ben en troisième année, c'est vrai qu'on a pris de la confiance. On a été très bien suivis dès la première année. On a différents professeurs qui nous montrent aussi différentes techniques qu'elles ont euh, adapté au cabinet. Alors là, je viens de piquer une petite boîte qui m'intrigue beaucoup. À mon avis, il doit y avoir des instruments stériles à l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'il y a. Myriam, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il y a dans cette boîte Là, on a une boîte qui vient directement de la stérilisation. Là, on a une pince à ongles, une pince à envie, une bruxelle, une spatule, une gouche fixe, quatre manches différents, et puis un manche-podo. Tout ce que tu as toujours voulu savoir ouais. sur le métier de podologue sans jamais oser le demander, c'est maintenant Donc tu trouves pas que ça sent mauvais, certaines fois Ça peut sentir mauvais, on est d'accord. Des pieds, ça sent mauvais. Ouais, ouais. Ça Même quand qu ils sont ça... lavés. Non, non, non, je suis désolée, euh, ça pue pas. Pas toujours. Oui, euh, Après une grosse journée de travail, on a passé la journée dans les, choses, les baskets, ouais, ça... Que diriez-vous à une personne qui n'est pas dans la profession pour qu'elle vienne nous rejoindre je pense que je lui dirais tout simplement que c'est le plus beau métier du monde et qu'on peut être dérangé à tout moment. Pour soulager les pieds d'un grand-père aux pieds fatigués ou d'une future star du foot, il faut vraiment être à l'écoute de ses patients, habile de ses mains et plutôt démerde pour gérer son propre cabinet. Et je trouve ça plutôt cool de pouvoir être son propre boss. T'as kiffé cette école. Sandek, podologue Se lever du bon... Pied Prendre son... Pied Avoir le pied... Pied Euh... le pied... <rire> Semelle ou semoule Semoule, le couscous avant tout.